Bonjour mesdames et messieurs, c'est un grand plaisir pour moi de saluer la bienvenue à Odessa à ma collègue et amie madame Catherine Colonna, ministre française. Nous française. Ми продовжуємо практику привозити іноземних гостей не лише в Київ, mais aussi d'autres villes et aujourd'hui c'est Odessa. Avec sa visite, on poursuit avec cette pratique de faire venir nos collègues responsables étrangers, donc non seulement à Kiev, mais dans d'autres parties de notre pays, aujourd'hui c'est Odessa. Euh, je commencé cette pratique pour que les gens, à leurs yeux, voient, comment vivent les villes ukrainiennes dans les conditions de guerre, et comment ils se battent. J'ai lancé cette pratique, vous comprendrez, pour faire voir à nos partenaires comment est la vie quotidienne des villes et des citoyens ukrainiens dans ces circonstances difficiles et dans cette lutte qu'ils poursuivent. La venue de Catherine a coïncidé, donc euh, c'est produit au moment où nous venons de vivre une nouvelle euh, attaque terrible contre l'Ukraine, mais contre Odessa également. Père ministre, à vos yeux, on a vu de l'infrastructure d'énergie énergétique, et une partie de la conversation, en formant TET-ATET, nous avons провéli dans la chouette d'Odésie, parce que ce moment-là, Catherine a pu ainsi se rendre témoin oculaire des destructions causées par de telles frappes contre les infrastructures énergétiques, et une partie d'un tête-à-tête que nous venons d'avoir s'est déroulée aussi dans un abri anti bombe au sous-sol de l'Opéra de Dessa, puisque c'est à ce moment-là qu'une nouvelle attaque intervient. Après quelques de et de од 24 Mais notre programme a débuté ce matin avec une séquence solennelle euh, qui consistait à rendre hommage aux, aux soldats qui sont tombés dans lutte contre l'agression russe qui a débuté le 24 février dernier. я дякую pour за те що ne yi, te, se našo, et je tiens à remercier Catherine pour le fait de ne pas avoir été dissuadée par ces frappes régulières russes contre l'Ukraine et pour sa présence ici qui est un témoin d'un grand respect pour cette lutte que nous menons ensemble face à cette agression. Qu'est-ce qui touche thème de nos parliements, il n'y a pas de surprise. Nous avons parlé de nouveaux apportations de l'armement. Nous avons parlé des nouvelles sanctions contre la, la Russie, en particulier le dixième paquet de sanctions. Nous avons parlé de l'implémentation de la formule du monde du président Zelensky et en collaboration avec la France, nous allons nous sur tous ces questions. et sur ces questions il sur les sujets évoqués lors de nos échanges, c'est sans surprise. On a bien entendu parler de nouvelles livraisons d'armes dont nous avons toujours besoin. Nous avons évoqué de nouveau, de la, le maintien et l'introduction de nouveaux paquets de sanctions, le dixième paquet qui est en discussion en ce moment contre. La Fédération de Russie. On a évoqué les modalités de la mise en œuvre de la formule de, de paix, donc proposée par le président Zelensky. Et sur l'ensemble de ces sujets, nous allons sans doute, avec nos partenaires français, avancer dans l'intérêt de l'Ukraine, de l'Europe et du monde euh, entier. Une attention particulière a été accordée au sujet de la création d'un tribunal spécial censé donc juger et punir la Fédération de la Russie pour le crime d'agression. На цьому треку також є позитивні зміцнення, і сьогодні за іниціативою України у Празі зібралася група з двадцяти однієї країни, щоб визначити подальші кроки руху на цьому напрямі. Euh, sur cette piste, je tiens à vous dire qu'il y a des, des progrès. Aujourd'hui même, à l'initiative de l'Ukraine, à Prague, bah, s'est réuni un groupe de 21 pays pour déterminer effectivement de notre suite commune sur cette piste vers cet objectif. Euh, il s'agit d'un corps groupe, un groupe noyau qui s'est réuni pour la première fois et je remercie tous les pays ayant envoyé leurs représentants pour y participer. Catherine, elle connaît tous les droits que la Russie fait contre l'Ukraine. Aujourd'hui, elle a vu les résultats de ces droits que ses propres yeux. contre l'Ukraine. nous avons un objectif de soutenir la Russie à la responsabilité. Catherine est bien au point et très bien informée des crimes commis par l'agresseur russe sur le sol ukrainien. Euh, elle a pu encore une fois voir leurs résultats et leurs conséquences ici même dans, dans la région de Odessa. De et ensemble, nous allons agir pour euh, appeler à responsabilité la Russie pour, pour ces crimes. Et UNESCO включила центр Одеси до переліку всесвітньої спадщини людства. Сьогодні Катрін тут в Одесі і Франція зіграла дуже важливу роль в ухваленні цього рішення. Тому я вітаю aussi але також дякую Франції за підтримку. Euh, le calendrier a voulu que hier même l'UNESCO a inscrit le centre-ville de dans le patrimoine mondial. Donc euh, Catherine est aujourd'hui ici. Euh, nous connaissons le rôle que la France a joué pour que cette décision soit prise. C'est l'occasion donc pour moi d'une part de féliciter l'Odessa et ses habitants pour euh, cette décision mais aussi remercier nos amis et partenaires français pour leur contribution. Et et je, suis que à que je suis de voir. Euh, Vous savez très bien qu'il y, euh, y a un monument à une Catherine qui a été démontée. Mais c'est l'occasion pour moi de, se, de saluer encore une fois la présence d'une autre Catherine qui est toujours la bienvenue ici. Et encore une fois, c'est un grand plaisir. Catherine je vous passe la parole. Merci beaucoup, Dmitro. Mesdames et messieurs, bonjour, merci de votre présence et merci de, de votre intérêt. Je euh, vous Merci de, de ton accueil, Dmitro, et merci de ton invitation à Odessa. Je suis très heureuse d'être ici. Je que, Ma visite permet de montrer que la France est aux côtés de l'Ukraine et qu'elle soutient sa souveraineté, son indépendance, son intégrité territoriale aujourd'hui comme hier et à Odessa comme ailleurs. Et donc c'est un message d'amitié, de soutien que je suis venue porter. Ce message, c'est la quatrième fois que je viens le porter ici, en Ukraine. C'est 4e Pour la France. Il y a la part du président de la République, c'est un message pour l'Ukraine et pour le peuple ukrainien. Et je crois que depuis que j'ai pris mes fonctions à la fin du mois de mai, étant venu quatre fois, l'Ukraine est le pays dans lequel je me suis rendu le plus souvent. Et si on calcule, été à ce poste en mai le fois. normal et nécessaire. c'est une chose, nature et naturelle et nécessaire. cette visite cette fois se déroule à Odessa, une ville mondialement connue, une ville d'histoire et de culture, une ville qui a des liens particuliers avec la France Non seulement grâce au Duc de Richelieu, mais parce que Odessa est jumelée avec Marseille, un autre grand port. Et de plus, Odessa a l'honneur, honneur qui est mérité, d'être depuis hier inscrite au patrimoine mondial de l'UNESCO. Et з a absolument le droit в основний список de de permettez-moi, comme l'a de féliciter Odessa et les habitants d'Odessa mais aussi de saluer la décision du comité du patrimoine mondial et de saluer euh, l'engagement de l'UNESCO, de la directrice générale de l'UNESCO qui a aidé Odessa à préparer cette candidature et qui euh, a pu l'amener à bonne fin malgré la complexité de la situation qui c'est aujourd'hui. Et je vais en tirer une leçon positive qui est que le multilatéralisme marche quand il est pratiqué de bonne foi et pour de bonnes raisons. Et il permet non seulement d'apporter une contribution positive pour la, la protection du patrimoine culturel, mais également pour la paix. Et euh, que grâce à cette inscription, Odessa pourra bénéficier de l'aide de l'UNESCO pour la protection de son patrimoine. Pour la mise en valeur future de son patrimoine quand la paix reviendra, car elle reviendra et que nous reviendrons ici et nous reviendrons de certainement, c'est que Odessa sera dans un statut élevé, Odessa sera connue et monde. Odessa est placée sous la protection renforcée de la communauté internationale grâce à cette inscription. Et malheureusement, l'UNESCO a dû hier également prendre la décision d'inscrire Odessa sur la liste du patrimoine mondial en danger. À A cause de la guerre qui menace cette ville comme elle menace tant et tant de villes et de campagnes en Ukraine. Alors le ministre a évoqué quelques-uns des sujets dont nous avons pu parler ministre Et je voudrais simplement tout à la fois confirmer ce qu'il a dit et compléter avec quelques réflexions qui viennent de la part de la France. Parce que cela fait bientôt un an que la Russie poursuit sa guerre d'agression au mépris de des règles les plus fondamentales de la Charte des Nations Unies et au mépris des propres engagements qui étaient les siens. Près d'un an aussi qu'elle euh, multiplie les exactions et les crimes de guerre, plus d'un an, près d'un an, pardon, qu'elle tente de briser la résistance de la population ukrainienne. En ciblant les civils, en détruisant systématiquement les installations énergétiques et critiques ukrainiennes. Et la centrale que nous avons visitée ce matin, qui avait été déjà frappée par des bombardements russes, et qui a été frappée à nouveau aujourd'hui, Сьогодні Illustre malheureusement les crimes qui sont commis jour après jour par la Russie en Ukraine. Parce que frapper les installations civiles, frapper les civils. Ça n'est pas faire la guerre, c'est faire des crimes de guerre. Si nous sommes aux côtés de l'Ukraine, c'est parce que cette guerre engagée par la Russie, menée par elle depuis bientôt un an, engage non seulement la sécurité de l'Ukraine, mais celle du continent européen. Et pour cette double raison, je veux dire que nous nous tiendrons aux côtés de l'Ukraine aussi longtemps que ce sera nécessaire. Et c'est comme un argument et une raison pour laquelle nous allons soutenir l'Ukraine autant que nécessaire et tant qu'il faut. Avec ses partenaires européens, avec ses alliés, la France prend toute sa part à cet effort pour aider l'Ukraine à se défendre et à retrouver sa souveraineté. Elle fournit du matériel qui correspond aux besoins exprimés par l'Ukraine et nous sommes en dialogue constant avec les autorités ukrainiennes pour savoir ce qui peut répondre à leurs besoins. Nous, en plan de la formation, il l'Ukraine, tout ce je dirais, complètes. Et des capacités pour notre personnel et pour une complète, pour une complète, pour une complète, pour une complète, pour une des capacités complètes, complète, pour une про pour la complète, pour vous savez que nous avons d'ores et déjà livré de l'artillerie, des munitions, des véhicules de lavant blindé, et annoncé au tout début du mois de janvier que la France fournira des chars AMX-10. Vous savez que la France a déjà donné à l'Ukraine un SAU, un système de protéparité de l'économie, euh, de l'automobile de automobiles Et la décision précédente était de donner à l'automobile AMX-10. Je crois pouvoir dire que cette décision a permis d'engager une dynamique positive qui a permis de mener à des décisions prises hier par nos partenaires, décision que nous appuyons et que nous saluons. Nous aidons l'Ukraine aussi sur le plan humanitaire, comme nos partenaires. Et nous avons réuni à Paris une conférence d'aide à la résilience du peuple ukrainien le 13 décembre. Dans le En huitéroport, comme nos partenaires, nous faisons un nombre de actions pour soutenir l'Union. Au cours de cette année, en particulier le 13 de l'année, nous avons eu une grande conférence. Je suis heureuse de pouvoir dire que nous tenons nos engagements. Et Je suis très heureuse de pouvoir dire que nous tenons nos engagements. Nous avions promis 120 millions d'euros, un peu plus, 125 si je me souviens bien. Des transformateurs ont été livrés, des générateurs ont été livrés, d'autres sont en route. Et на цю суму вже закуплені і доставлені 5 millions трансформатори LED moins et elles sont en route також Dimitro a également évoqué l'important sujet, l'indispensable sujet de la lutte contre l'impunité. Nous aidons l'Ukraine, nous aidons les juridictions ukrainiennes, nous avons déjà fourni du personnel, nous avons fourni un laboratoire ADN et je peux vous annoncer que le deuxième laboratoire ADN arrivera au mois d'avril. Дійсно дуже важливо, щоб щоб військові злочини були покарані. Тому ми допомагаємо українській юстиції для того, щоб розслідувати розслідувати ці злочини у квітні місяці цього року. Буде в Україні передана друга лабораторія аналізу ДНК. Піноспродовжуємо співпрацю по спеціальному трибуналу. Et nous examinons activement la possibilité de créer, en complément de l'ordre juridique existant, un tribunal hybride. Dimitro n'avait pas précisé, mais la France sonore de faire partie de ce groupe, camp Group, qui s'est déjà réuni et qui se réunit à nouveau aujourd'hui. Et nous aidons bien sûr, comme d'autres, comme nos partenaires, comme nous le devons, l'Ukraine sur le plan de la santé ou sur le plan de la sécurité civile. La question de la sûreté, de la sûreté nucléaire nous préoccupe également et nous y travaillons en lien avec l'Ukraine et nos amis. L'agence internationale de l'énergie atomique a pu récemment accomplir une mission en Ukraine pour faire que du personnel de l'AIEA permanent soit présent dans chacune des centrales ukrainiennes. C'est fait. Et je suis heureuse de pouvoir annoncer que la France va donner une aide de 3 millions d'euros à la UA pour qu'elle puisse accomplir ce travail, maintenir du personnel permanent, assurer l'état des générateurs de secours et assurer mieux la sécurité et la sûreté des centrales. Et je veux dans ce contexte souligner que la France a un spécial de 3 millions d'euros pour le développement de cette mission, de l'État et la sécurité nucléaire de l'AS. Militaire, économique, sanitaire, humanitaire. ces aspects Mais notre aide est aussi diplomatique et politique. Nous en avons parlé une fois de plus avec le ministre, cher Métro, pour euh, contrer les efforts de la Russie de d'inverser les responsabilités et, et de présenter. Euh, la situation comme elle n'est pas, puisqu'il faut rappeler qu'il y a un agresseur et un agressé dans cette guerre. et et tout en découle. Tout en découle. Et tout en découle. La Russie a choisi d'agresser un pays voisin, indépendant, souverain, l'Ukraine. et Russie a une guerre depuis bientôt un an et qui plus est, d'y mener une guerre qui ne respecte pas les qui ne respecte pas les lois de la guerre. Et donc je veux répéter une fois de plus que les responsabilités sont claires. Et à l'inverse, l'Ukraine est bien dans le camp de la solidarité quand elle offre des céréales, par exemple à la Somalie ou à l'Éthiopie, pour atténuer les effets de la crise alimentaire causée par l'agression russe. Et l'Ukraine se trouve toujours dans solidarité. je dis bien donner, pas vendre, donner. Ne prodala, a elle est également dans le camp de la solidarité, quand a et a elle elle aide par les corridors de solidarité qui permettent d'exporter par le continent. Et c'est elle aussi qui est dans le camp de la paix en présentant le plan de paix en 10 points qu'a présenté le président Zelensky au G20 et aussi l'Ukraine se trouve dans le de la paix, sommet de 20 le président Zelensky a sa formule de de points, plan de paix auquel la France apporte son soutien comme le président de la République l'a dit au président Zelensky lorsqu'ils se sont parlé mardi. Et à partir duquel nous bâtirons notre action diplomatique en vue de l'échéance du 24 février. Et à partir de nous bâtirons notre action diplomatique en la de l'échéance du 24 février. Je termine ici avant de répondre à vos questions si vous en avez, mais pour vous assurer, monsieur le ministre, cher Mitro, que dans tous ces domaines, tous ceux que j'ai cités, la France est déterminée à faire plus, à faire plus vite dans les mois et dans les jours qui viennent et à rester à vos côtés jusqu'à ce que l'Ukraine recouvre sa souveraineté. І я хочу вас запевнити, дорогі Дмитре, що в усіх цих названих напрямках Франція буде продовжувати підтримку України, буде тепер робити це швидше і більше і буде це робити до кінця, доки Україна не відновить свою територіальну суверенність. Elle sortira de la guerre debout, comme Odessa aujourd'hui est debout. Et Україна a з цієї Donc, з гордо піднятою головою, як сьогодні місто Одеса, місто з гордо піднятою головою. І Donc, quelques Donc, je suis très heureux d'être Donc, Merci, on a quelques questions. quelques questions. questions. questions. Et ukrainiens qui ont теж se priver de цього cest à Пані міністр, restes de carburant, etc. Bonjour, Monsieur le Ministre. La uh, question est la suivante existe-t-il une coalition européenne où a quelques, uh, a été donné, uh, Leopard est uh, Leclerc Y a-t-il des nouvelles Madame la Ministre, je vous avais cette question. On assiste à la mise en place d'une coalition européenne pour fournir à l'Ukraine notamment des chars Léopard. Euh, on évoque aussi des chars Léclair. Est-ce que vous auriez des nouvelles sur ce sujet qui a été évoqué déjà Merci, monsieur, de, de votre question. Je crois que la décision prise par la France le 4 janvier fait de la France le premier pays qui a décidé d'envoyer des chars à de Je parle là de char AMX 10C. Je AMX 10C. Mais si votre question euh, porte peut-être. Sur d'autres types de chars, et notamment sur les chars Leclerc, je peux vous redire que le président de la République a demandé à notre ministre des Armées d'étudier cette question. Et au moment où je vous parle, aucune décision n'a été prise. Et aucune décision n'est exclue. Ceci dit, permettez-moi d'ajouter en complément que notre dialogue avec les autorités ukrainiennes sur les besoins de l'Ukraine en matière militaire est constant. Pour ne pas dire permanent et comme vous l'a dit le ministre nous en avons encore parlé et l'autre tout à l'heure. Et je voudrais rappeler aussi que pour l'heure le besoin prioritaire de l'Ukraine porte sur de la défense anti-aérienne. Je crois que le ministre de la Défense ukrainienne l'a encore redit hier. Et je peux vous dire que nous répondrons à cette demande. І я гадаю, що ми, зі свого боку, надамо відповідь на це питання, на це прохання. Українські ЗМІ сьогодні. Доброго дня, суспільне Від вчорашнього дня Оде... Центр Одеси став частиною культурної спадщини ЮНЕСКО. І а, відштовхуючись від цього питання, si la Russie attaquer le centre-ville sous la question concernant la décision d'hier, le centre-ville de Dessa a été inscrit donc dans le patrimoine mondial de l'UNESCO. Si, dans ces, ces nouvelles circonstances, la Russie s'avisait, malgré tout, d'attaquer le centre-ville, quel prix devra-t-elle en payer Je crois que la décision de l'UNESCO, qui est une organisation des Nations Unies, exprime la volonté de l'ensemble de la communauté internationale. Il s'agit d'une décision, d'un organe des Nations Unies. Et donc La Russie, qui a voté contre d'ailleurs hier, je crois, cette décision, pour des raisons inexplicables, parce qu'il est évident que sur le plan culturel, la qualité de la candidature de Dessin méritait que cette candidature soit accueillie, devrait réfléchir à la nouvelle erreur qu'elle commettrait de négliger la volonté de la communauté internationale. Роблячи про юнайску ми розуміємо, що це орган структури організації об'єднаних націй які висловлює і позицію цієї міжнародної спільноти. Тому сьогодні знов таки Росія, яка атакувала центр, і якщо Росія в цих нових обставинах Матиме намір атакувати, вибачте, вчора Росія насправді намагалася з невідомих причин, не незрозумілих, не пояснюваних причин протистояти цій волі і цьому рішенню. Адже з культурної точки зору якість кандидатури Одеса не викликала ні в кого жодних запитань. Втім, ми бачили. Протидію з боку російської сторони. І тому, якщо вона надумає атакувати всіх нових Одесу, їй варто дуже серйозно задуматись про цю нову помилку, яка вона вчинить в такому випадку. Протистоячий ідучи всупереч волі міжнародної спільноти. Від атака. On peut donc dire que depuis hier, une attaque russe contre le centre-ville d'Odessa serait une attaque contre le monde, contre le patrimoine culturel mondial. Et la première conséquence de cela, ce serait le fait que des pays qui bon, restent un peu réservés vis-à-vis, -vis, sans soutenir la Russie, mais. Euh, tient une position neutre, euh, serait poussée à s'en éloigner et dénoncer cette attitude de, de la part de la Russie. Et donc, une telle attaque aurait par ailleurs, pour conséquence, euh, une pression accrue de la communauté internationale contre le pays agresseur. <arts> 되면, yes? oui, une ще одне vous plaît, les agences internationales ont des choses à demander за новою реліксію. агентство Reuters мене звати Ірина прізвище Назарчук. оскільки колега вже поставив це питання, яке я планувала поставити про французькі легкі танки. Je питання я адресую пану à M. воно буде стосуватися a été déposé à la злочину de de України de якою буде ця модель на що він з міжнародних гібридних судів буде схожий ми розуміємо що навряд чи він буде схожий на Нюрберг, ну можливо Сєра Ліоне чи таке інше дякую L'agence Reuters, effectivement, dès lors que mon collègue a déjà posé la question que je souhaitais poser à madame la ministre concernant les chars légers, j'adresserai ma question au ministre Kouliba pour l'interroger sur, effectivement, cette, euh, cette idée en cours de la mise en place d'un tribunal spécial. Est-ce que vous auriez une vision déjà plus ou moins claire de, du modèle qui va être mis en place À quoi ça ressemblerait À quelques précédents historiques, sans parler de Nuremberg, peut-être Sierra Leone ou autre chose. Merci de vous. L'agression euh, russe contre l'Ukraine a créé un nombre de problèmes sans précédent qui appellent des solutions sans précédent aussi. Jakby, napricot, si en matière de fourniture des armements, le monde, la communauté internationale euh, avait choisi de faire référence ou de s'inspirer de quelques modèles historiques précédents, à ce jour on n'aurait rien en termes de chars, en termes d'artillerie autre chose. Nous ne cherchons aucune solution qui pourrait aller à sud de nos sociétés ou de Nous cherchons solutions qui pourraient arriver à ces problèmes concrets avec lesquels nous avons aujourd'hui Ukraine et en Ukraine. Notre démarche ne consiste pas à rechercher dans l'histoire des références sur des modèles précédents. Euh, ce qu'on qu est en train de faire, c'est de trouver des solutions concrètes et efficaces aux besoins et aux défis auxquels l'Ukraine fait face actuellement. Donc, зараз il y a deux principales modèles principales. трибуналу, tribunal, et les experts se того, pour comprendre яка sont les plus efficaces. Mais, ils ne tentent de повторити l'historique, ils tentent de créer модель. modèle il y a deux modèles qui sont actuellement à l'étude, deux modèles de tribunal, voilà, et les experts se retrouvent ces jours-ci pour trouver celui identifier celui qui sera le plus efficace encore une fois ils n'ont non pas donc pour but de rechercher des précédents historiques et pour s'en inspirer mais trouver la meilleure manière de traduire en justice et faire répondre à la russie des crimes qu'elle a commis. et nous devons peur de on ça, mais aussi le tribunal, mais aussi et on ne devrait pas avoir peur de trouver de solutions nouvelles, d'innover en la matière. Et nous sommes confortés et félicitons le fait que nous sommes soutenus et cette approche est partagée par nos partenaires pour la mise en place de nouveau tribunal et dans d'autres domaines aussi. Merci.